Bonjour à tous, voilà alors euh, à mon tour je me lance dans l'aventure Canaway pour la simple et bonne raison que j'avais besoin de, de bien-être et de me sentir bien, euh, bien dans ma tête, bien dans ma peau et euh, après euh, avoir essayé plusieurs, euh, plusieurs CBD ben, j'ai trouvé celui qui m'allait le mieux, voilà donc je vais vous donner les. Je vais vous montrer les trois produits que je prends hein, et euh, vous décrire un petit peu. Et comme ça, euh, vous pourrez vous faire votre propre avis. N'oubliez pas que vous pouvez me contacter. Je vous mets en dessous les joints pour me contacter euh, sur les. Euh, alors, joints, c'est sans jeu de mots. Hein, euh, les liens pour me joindre. Voilà. Euh, pour euh, ces produits et euh, bien d'autres qui sont euh, en place ou qui, se vont, et qui vont se mettre en place. Euh, ces trois produits que je vous montre pour le moment, c'est ceux que j'ai essayé et que j'ai approuvé. Vraiment, j'ai approuvé. Voilà. Donc, le premier, c'est dédié plus aux fumeurs, en fait. Les gens qui fument ou qui vapotent. Alors ça, j'ai trouvé ça euh, génial. Voilà. Alors, je vous approche. C'est pas très... Euh... Voilà. Et... Euh... Pardon. Excusez-moi. Et c'est bien Canaway. Voilà. Donc, à savoir que euh, l'huile, elle peut être nature ou parfumée. Il euh, y a citron, il y a eucalyptus, euh, donc moi j'ai essayé l'eucalyptus. C'est bien, c'est bien pour ceux qui aiment, euh, pour ceux qui ont, euh, ceux qui fument ou qui aiment le vapotage, euh, c'est euh, un bon produit, euh, c'est correct, c'est très bien, très bien. Le deuxième c'est la crème. Alors, pour être honnête avec vous, c'est la selve. Donc, pour être honnête avec vous, cette crème-là, au début, je me dis, bon, oh, qu'est-ce que tu veux qu'elle me fasse de plus Eh bien, je me suis trompée, parce que avec cette crème, alors, quand on ouvre le pot, vous voyez, on ouvre le pot, voilà, ça se présente comme ça. L'odeur, ça a une odeur un peu de pain. Mmh. pain poivré, mentholé, je sais pas. Euh... Alors, il est destiné pour les peaux sèches, abîmées et rugueuses. Le truc, c'est que comme c'est à base de CBD, puisque c'est un produit, tous les produits sont à base de CBD, automatiquement, quand vous le passez sur euh, votre corps, et eh ben, vous, vous en ressentez un bienfait. Surtout quand vous sortez de votre douche, que, votre, que les pores de votre peau sont bien ouverts, ben, déjà, elle pénètre très bien votre, votre peau, euh, elle, vous, elle vous laisse une petite sensation de fraîcheur, suit une sensation de bien-être vraiment non négligeable. Et euh, c'est vrai qu'on a parfois tendance à se dire... Oh, eh ben je peux vous dire que c'est vrai puisque je l'ai moi même essayé pour finir le petit chouchou pour moi mon chouchou à moi c'est celui là voilà alors euh, je vous le montre voilà j'essaye de faire un voilà sur le pure gold. le pure gold alors c'est très bien parce que euh, vous l'avez en 30 ml avec pipette, dosette, s'il vous plaît, pour savoir exactement ce que vous prenez, les gouttes que vous prenez, euh, à quel moment, à quel endroit pour euh, bah, vous, vous sentir bien. Et euh, vous avez le flacon plus petit, que lui n'a pas de dosette, il a juste une toute petite pipette. C'est à vous de voir euh, ce que vous voulez prendre ou pas. Et vous avez le, le flacon qui est euh, qui fait lui 300 ml. Donc euh, 10 fois celui-là en fait. Et euh, donc c'est euh, le pure gold. Et euh, c'est un euh, large spectre. Et il est euh, vraiment très bien. Moi je ne je, je m'en passe pas. Il est dans mon sac, il est chez moi, il est dans mon sac, il est un peu partout parce qu'il euh, m'apporte vraiment un bien-être physique euh, qui m'est indispensable au quotidien. Voilà, je vous ai donc montré mes euh, trois chouchous pour euh, aujourd'hui. Euh, sûrement que je vous en montrerai d'autres euh, dès que je les essaierai, parce que j'ai bien l'intention de les essayer, parce que j'essaye toujours avant de... Ceux qui me connaissent euh, voyent, savent comment je euh, voilà ça c'est encore un problème euh, savent comment je, je, je réagis j'agis je, et donc euh, j'essaye toujours euh, les produits avant de les acheter résultat des courses et eh bah ben, vous en aurez d'autres euh, je vous mettrai ce que ce qui me tente le plus je les essaierai, je les commanderai, je vous ferai des vidéos au fur et à mesure des, des produits que je vous apporte. Voilà, et c'est tout pour aujourd'hui, à bientôt sur une nouvelle vidéo. Et euh, d'ici là, portez-vous bien. Au revoir les amis.